Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce 12 douzième épisode de The Story. Après avoir analysé l'histoire et différentes anecdotes entourant la structure FaZe américaine cet été, nous allons passer aujourd'hui sur une structure encore plus prestigieuse parce que, vous l'avez compris, nous allons parler aujourd'hui de Fnatic Fnatic est une structure créée en 2004 par Sam Matthews, un Australien de 19 ans, un petit peu visionnaire sur les bords parce qu'à l'époque, alors même que l'e-sport n'était encore qu'une pratique qui se faisait dans des gymnases et autres salles des fêtes, des fois sur des PC somme toute vétus, qui s'est dit « Ok, là-dedans, il y a du potentiel, personnellement, j'y crois, je vais y mettre toutes mes économies. » Et quand je dis économie, c'est façon de parler parce que pour pouvoir financer ses premières équipes et pouvoir les envoyer en tournoi, Sam Matthews, du haut de ses 19 ans, encore une fois, j'ai Insiste, hein, un petit peu le Mbappé de l'eSport, il a vendu sa voiture pour pouvoir financer tout ceci. Autant vous dire quand on voit le succès 16 ans plus tard que ça a été un coup de poker pas particulièrement payant. D'après Forbes, le nombre de fans de l'eSport en 2018 s'établissait à 165 millions de personnes, 400 millions si on compte les gens qui ne regardent qu'un tournoi de temps en temps et je pense qu'entre 2018 et 2020 ça a encore considérablement augmenté. Les revenus euh, du milieu sont à plus de 1 milliard de dollars en croissance de 15% mais ce qui est le plus intéressant, c'est surtout l'augmentation des droits de diffusion des différents tournois et il y a différents deals qui peuvent expliquer cela je pense par exemple au deal entre Activision et YouTube pour la diffusion de la Cold War League et de l'Overwatch League il y a également des deals pour de la diffusion en câblé encore une fois Activision et Walt Disney qui se sont du coup associés pour ceci alors je ne sais pas ça se trouve aux états unis sur Disney entre deux épisodes de Mickey il y a un épisode de... enfin un match de l'Overwatch League ce serait quand même assez drôle de voir des gamins plonger dedans aussi jeunes mais bref en tout cas il y a des deals dans ce genre et c'est ce qui va permettre également au long terme à plusieurs équipes de pouvoir enfin être rentable ou en tout cas à l'équilibre parce qu'à l'heure actuelle l'eSport la plupart des acteurs ne sont pas rentables, ne sont pas à l'équilibre parce que c'est un monde qui coûte très très cher entre les salaires qui augmentent, les transferts qui sont de plus en plus légion, je pense par exemple à Vitality qui a payé plusieurs centaines de milliers d'euros pour pouvoir acquérir Shox ou alors les droits de participation aux différentes franchises, la Code War League c'était 10 millions de dollars d'inscription à l'entrée, rien que ça donc donc, autant vous dire que ça coûte très, très cher. C'est un milieu où beaucoup d'investisseurs mettent de l'argent pour pouvoir, ils espèrent dans quelques années, récupérer le triple ou le quadruple de ce qu'ils ont mis. Donc, en attendant, je pense que les droits de diffusion feront partie intégrante du modèle, mais on y reviendra plus tard. En 2008, 4 ans après avoir lancé sa structure, Sam Matthews décide de se mettre un petit peu en retrait, tout en gardant un rôle, mais pour pouvoir, du coup, expérimenter d'autres choses et lancer plusieurs boîtes. Il y a également une raison un petit peu plus pratique à sa mise en retrait, c'était le contexte Technologique de l'époque. Quand je parle de contexte technologique de l'époque, c'était pour dire qu'en 2008, alors que Fnatic possédait déjà beaucoup d'équipes, hein, que ce soit sur Call of Duty 4, PC Pro Mode, CS, Quake ou autre, et faisait déjà des résultats, il était difficile pour les équipes de l'époque de choper des sponsors et surtout des sponsors qui étaient prêts à mettre de l'argent. Car le contexte technologique, les connexions Internet, les coûts de diffusion des LAN, les différents problèmes qu'on pouvait avoir au tournoi, etc., etc., ou alors même la difficulté de pouvoir suivre ces derniers pour. Euh, les fans d'e-sport, parce qu'on n'avait pas tous de bonnes connexions à cette époque-là, constituaient un frein et faisait que euh, la scène n'était pas encore super mature. Donc lui, de son côté, il s'est dit, OK, je vais essayer d'autres choses et je reviendrai quelques années plus tard. Et c'est ce qu'il a fait. Pendant ces années-là, il a lancé plusieurs choses, notamment euh, YouGame, qui sera un réseau social pour gamers, qu'il a lancé en 2009. C'était un petit peu la vibe avec Facebook, etc. Tu connais. Ça a été un échec, mais malgré tout, YouGame aura quand même compté 300 000 utilisateurs. Donc euh, des échecs à échelle de 300 000 utilisateurs, j'en connais pas beaucoup. Il a également lancé, par exemple, Neverblend qui est une société de production de contenu et il est finalement revenu chez Fnatic en 2015 dans un tout autre contexte. Car en 2015 exit toutes les LAN qui euh, ne pouvaient pas forcément diffuser leurs match parce que ça coûtait cher. Exit les connexions internet bancales qui posaient des problèmes au tournoi ou qui faisaient que c'était peut-être relou à utiliser pour les mecs qui voulaient suivre ces derniers. Exit également euh, les euh, acteurs qui étaient encore un peu balbutiants, hein, ça s'est largement développé depuis. Twitch a lancé sa plateforme ESL organisait de très très Gros tournoi, je pense notamment à l'ESL Katowice. League of Legends était déjà une institution. À ce retour, l'e-sport était beaucoup plus mature et surtout largement prêt à exploser. Et Fnatic, qui était partie intégrante de ce monde depuis 2004, va largement profiter de ceci pour contribuer à son essor et pouvoir exploser littéralement. Et cela tout d'abord via des levées de fonds. Fnatic en 2019 va lever pas moins de 19 millions de dollars auprès d'investisseurs pour pouvoir contribuer à son développement. Cette levée de fonds va également leur permettre de pouvoir choper Nick Fry, l'ancien patron de Mercedes AMG Formula One. D'accord, excusez du peu, ça fait un nom un petit peu pompeux, mais c'est quand même assez stylé. L'expérience de Sam Matthews via ses différentes startups va lui donner l'envie également de diversifier les revenus de la marque. Et pour ceci, ils vont racheter une marque de périphérique nommée Funk pour pouvoir derrière la renommer en Fnatic Gear. On reviendra dessus un peu plus tard. La structure australienne s'est également établie en plein centre de Londres avec de grands bureaux flambeaux neufs. Alors j'y suis allé, hein, c'est pour permettre du coup à leurs équipes de pouvoir bootcamp pour pouvoir permettre de vendre du merchandising à des fans qui aimeraient passer l'RL ou pour pouvoir permettre aux salariés de pouvoir travailler, ils en comptent plus de 150. Euh, les bureaux sont impressionnants, hein. c'est plein plein centre de Londres, immense, vraiment c'est très très très stylé, car toute cette croissance est également articulée sur les réseaux sociaux, ok Je vais pas vous faire le point réseau sociaux par réseaux sociaux, mais Fnatic c'est un million d'abonnés sur YouTube, un million et demi sur Twitter, des centaines de milliers également sur Facebook. connu et reconnu pour ses résultats sont sérieux et son côté un petit peu élitiste, c'est l'idéal quand des nouvelles marques s'intéressent du coup au milieu et essayent de travailler avec des acteurs historiques qui leur assureront de la visibilité. Et en parlant des marques Fnatic en a beaucoup car la structure collabore ou a collaboré avec de très grandes marques du quotidien que nous connaissons tous. Ainsi il n'est pas rare de voir sur leur youtube des contenus sponsorisés avec Lavazza ou alors BMW, de voir des collaborations avec Gucci, hein. ils ont lancé une petite montre et on a pu voir des photos stylées des joueurs avec des ensembles très très chers. Hein, vous vous doutez bien. Et On peut également retrouver des sponsors sur leur maillot alors le mien est un petit peu vieux, je crois qu'il date de 2017, merci l'ami qui travaille là-bas au moment où il me l'a envoyé, mais euh, sur leur maillot, on peut retrouver des marques telles que Monster Energy ou alors One Plus hein, qui a dû payer quand même plusieurs centaines de milliers d'euros pour pouvoir s'afficher dessus. Encore une fois, d'après Forbes, Fnatic serait évalué à plus de 120 millions de dollars. C'est un article à prendre un petit peu à la légère parce qu'il avait fait polémique à sa sortie et c'est surtout un article, on sait pas totalement il s'appuie sur quoi pour effectuer ses évaluations dans la mesure où Cloud9, la structure américaine, a elle été évaluée à 310 millions de dollars plus que certains clubs de foot historiques implantés dans un milieu qui d'une est plus connu, plus diffusé, plus suivi et donc voilà, j'ai du mal à me dire que Cloud9 euh, vaut plus que certains clubs de foot malgré le fait que l'eSport soit de plus en plus euh, connu et de plus en plus suivi. Et donc pour terminer avec ce segment historique Fnatic, c'est euh, en termes de résultats du coup un palmarès long comme l'avant-brave on peut retrouver dedans 7 victoires en LCS, LEC de euh, League of Legends, trois majors CSGO une QuakeCon et si on cumule tous euh, les gains euh, du coup des cash price remportés par ces équipes depuis sa création, on N'avoisine les plus de 3 millions de dollars. Donc autant vous dire que ça a été une structure qui a eu énormément de succès, mais des succès sur plein de jeux. Il y a du Heroes of New Arts, du Quake, du CS, du StarCraft 2 du League of Legends, du Code 4, bref, tout le gratin du jeu vidéo. Et dans sa stratégie, on peut également noter par exemple le fait qu'ils utilisent de plus en plus d'influenceurs et de streamers brandés Fnatic. Je pense par exemple à l'italien Power, au français Physique, je crois que ça se prononce comme ça, ou à bien d'autres qui ont rejoint la structure pour se développer et euh, du coup permettre à cette dernière d'articuler des contenus autour d'eux, comme par exemple le fait 100 Thieves aux états unis Maintenant que je vous ai présenté celle-ci de fond en comble, on est parti pour quelques anecdotes qui ont agité son histoire. Et si vous êtes fan de CS, vous connaissez nécessairement celle-ci. Elle a fait beaucoup de bruit et dans une telle vidéo, je me sens un petit peu obligé d'en parler, donc on va la faire en rapide et je suis obligé de revenir du coup sur le scandale du boost d'Olof Meister à la Dreamhack Winter 2014. Dans un match de quart de finale de Dreamhack Winter 2014 opposant les Suédois de Fnatic aux Français de LDLC, les Français dominent leurs opposants. Ils prennent la première carte, d'accord Et la deuxième se passe tout aussi bien parce que, vous pouvez le voir au score, il y a 12-4 et ils s'octroient même, du coup, vu qu'il y a 12-4, le gun round du deuxième side, ce qui leur assure plus ou moins la victoire parce que derrière, eux, ils ont des armes et pas C'est ce moment-là que choisissent les Suédois pour appliquer une toute nouvelle strate jamais vue à l'époque, celle d'un boost qui, je vous l'explique en très gros, en permettant à des joueurs de monter les uns sur les autres et en utilisant un pixel en particulier, permet à All of Meister, à l'époque du coup le joueur des chefs Fnatic, d'avoir une vue d'ensemble sur toute la map, de tuer les joueurs français sans que ces derniers ne puissent d'une comprendre d'où il était, de deux euh, <rire> le tuer en retour. Alors autant vous dire que c'était vraiment du jamais vu et que ça avait choqué énormément de monde parce que c'est concrètement un petit peu de l'exploitation de bugs et c'était une petite carte qu'ils ont gardé comme ça dans leur manche pour pouvoir l'utiliser dans un moment critique. Et autant vous dire que ça a bien fonctionné parce que de 12-4 Fnatic va remonter absolument toute la map et remporter cette dernière et même prendre la dernière carte juste derrière avec le momentum, tu vois, de la remontée qu'ils ont effectué sur la deuxième. Ça a fait une énorme polémique, une polémique telle que Fnatic a été entre guillemets un peu obligé juste derrière de renoncer à la suite de tournoi de ne pas se présenter, ce qui a permis à LDLC de gagner sur tapis vert et de ensuite remporter tout le reste du tournoi pour ce qui sera une des plus grandes victoires de l'histoire de l'esport français. En 2014 Fnatic faisait partie des équipes invitées pour le tournoi The International de Dota 2. C'est un des tournois, voire même le tournoi qui rapporte le plus d'argent dans l'esport car c'est un tournoi qui est en partie financé par la communauté via l'achat d'items in-game sur Dota et une partie de cet dépensé par la communauté et reversé dans le cash price de The International, ce qui fait que on part souvent chaque année sur des 20-25 millions de dollars à gagner et ça rend des personnes bah, millionnaires juste en pratiquant du coup leur jeu. Donc Fnatic était invité en 2014 pour ce tournoi et a fait un bootcamp avec ses joueurs pour pouvoir leur permettre de perf euh, au mieux et euh, préparer celui-ci euh, de la meilleure des manières. Lors de ce bootcamp, un de leurs joueurs, Era, a été euh, la victime de plusieurs crises d'angoisse. Des crises d'angoisse qui lui ont provoqué des vomissements, l'impossibilité de s'entraîner, et donc par conséquent, il a même quitté le bootcamp et laissé ses coéquipiers là-bas. Suite à cet incident, deux semaines plus tard, Fnatic décide de contacter Valve pour les prévenir et effectuer un remplacement, parce que c'est Valve qui effectuait les invitations pour son tournoi et les invitations étaient valables pour les cinq membres de l'équipe invitée. Il était impossible de changer à sa guise les membres, mais bon, Fnatic considérait que Hera était dans la capacité de pouvoir effectuer ce tournoi, donc ils ont décidé de contacter Valve pour ça. Sauf que deux semaines après, Era et de son propre chef aller contacter Valve pour leur dire écoutez c'est vrai que j'ai eu des soucis pendant le bootcamp sauf que ça va beaucoup mieux au niveau de ma santé j'ai un petit peu réussi à maîtriser mes crises je suis maintenant disponible pour pouvoir faire tous les tournois avec mon équipe et même tous les entraînements et ce qui sera nécessaire pour pouvoir performer ce qui contraste du coup avec le discours que Fnatic avait donné à Valve le pire c'est que Hera juste derrière du coup a également mis un petit tweet en public pour l'expliquer à ses followers la situation et le fait qu'il risque de ne pas pouvoir faire ce tournoi ce qui a mis Fnatic dans un spot un petit peu délicat dans la mesure où elle est passée pour la méchante équipe qui essaye de virer un de ses membres lorsqu'il a des soucis mentaux. Et pour euh, moi aussi, euh, qui ai eu des crises d'angoisse, je peux vous dire que si tu fais des crises d'angoisse, que ça commence à aller mieux, mais que tu as tes coéquipiers, et c'est ce qui est arrivé à ERA, qui commence à te dire, écoute gros, on n'a pas trop confiance en toi, même si tu nous dis que ça va mieux, on pense qu'on va te remplacer. Je peux comprendre que ce dernier soit allé en public, mais ça a quand même été un souci de communication majeur. Finalement, Fnatic a gardé ERA, ils ont fait le tournoi en et ils ont fini que 13-14e, n'emportant que 20 000 dollars quand l'équipe de Newbie, je crois que c'était des Chinois si je ne dis pas de bêtises, a pris 5 millions de dollars dans la besace. Je ne suis pas suiveur de Dota, peut-être que des gens pourront nous dire si en 2014 Fnatic avait le potentiel d'aller plus haut, peut-être qu'en remplaçant ERA ils auraient pu faire encore mieux, mais ça, ça restera décis et euh, du coup, bah, c'est fini pour cette anecdote, on passe à la prochaine. Fnatic Gear. Donc Fnatic Gear, c'est la marque de périphérique lancée par Fnatic qui comptait sur son image d'élite hein, de l'e-sport, de structure implantée qui fait des résultats, qui a des équipes de partout pour pouvoir conquérir un nouveau public et diversifier les revenus de sa structure. SAUF que quand on regarde les chiffres financiers de Fnatic Gear trois ans plus tard, force est de constater qu'à l'heure actuelle, c'est un petit échec. Fnatic Gear, en 2018, était en négatif de plus de 2 millions de dollars avec des dettes sous-jacentes assez énormes. Mais bon, c'était des dettes qui devaient du coup aux patrons et aux personnes qui étaient chez Fnatic. Donc ça, à la rigueur, c'est pas très grave. Mais ce que ça montre, cette petite anecdote, c'est que d'une, il est très difficile pour une marque de se lancer sur un marché où il y a déjà des acteurs qui sont implantés Corsair, logitech zoe et ainsi de suite et que même fnatic en ayant du coup fait de l'investissement dans la recherche et développement la production la communication n'a pas réussi à trouver une formule payante pour sa marque qui à l'heure actuelle encore une fois je l'ai déjà dit est déficitaire et qui au lieu de diversifier les revenus de fnatic comme souhaité est pour l'instant un petit gouffre à pognon alors je sais pas si des personnes ont eu du matériel Fnatic Gear, si c'est bon ou pas, mais j'utilise cette anecdote pour montrer la difficulté de pénétrer un marché qui est un petit peu scellé, même quand celui-ci est en pleine expansion, parce que les acteurs historiques, bah, un petit peu la chose en prenant la plupart des clients et il est très difficile de s'implanter, même en investissant de l'argent et en ayant une image Carré. Bon maintenant je vais vous parler d'une petite récurrence qui arrive à Fnatic League of Legends et que j'ai trouvé assez drôle. En 2014 lors du Summer Split des LCS européens de League of Legends Fnatic s'incline en finale face à... Alliance. Du coup, c'est un gros choc parce que Fnatic dominait ces euh, compétitions depuis quelques mois et c'est un résultat qui va vraiment bouger les lignes, d'accord Derrière, ils vont aller au Worlds, pas faire une perf de fou et perdre dans la foulée, du coup, Reckless, leur joueur star qui couvait depuis plus d'un an. Pourquoi est-ce que je dis couvait Parce qu'à l'époque, il fallait un âge, il me semble que c'était 17 ou 18 ans, pour pouvoir participer au tournoi sponsorisé par Riot. Et le délire, c'est que Fnatic a signé Reckless avant même qu'il ait l'âge et l'a gardé pendant un an dans la structure en le prêtant à droite à gauche pour pouvoir en l'intégrer à ses équipes une fois qu'il aurait l'âge requis. Et même pas un an après avoir participé à, du coup, à seulement deux summer Splits chez Fnatic, il la quitte pour Alliance qui vient de battre cette même Fnatic. Maintenant, throwback en 2018, qu'est-ce qui se passe Fnatic domine les LCS européens, prend le Spring et le Summer Split, va au World de League of Legends, accède à la finale, première depuis 2011 pour une équipe européenne, et c'était déjà Fnatic à l'époque qui avait remporté le tournoi, sauf que c'était une Dreamhack faite dans un garage, donc ça avait un petit peu moins de flow, mais bon, malgré tout, c'est à noter quand même. Donc ils accèdent à la finale, et là, rebelote, ils perdent un de leurs joueurs principaux de l'équipe en la personne de Caps pour leur rivaux qui étaient Gamers 2 à l'époque. Et donc, la rivalité G2 versus Fnatic est vite devenue un très très grand classique des LCS CSEU et c'est une rivalité qui est globalement assez dominée par G2 ces derniers temps. Caps, qui a quitté Fnatic, va en 2019 du coup remporter le Spring et le Summer Split avec G2, également accéder à la finale des Worlds et euh, grosso modo nous montrer que son move a été un move pertinent. Mais quand on prend cette rivalité, il y a eu du nouveau ces derniers temps. Reckless, encore une fois, qui est l'image de la structure parce que à part son petit split chez Alliance, il aura passé ses 7 dernières années chez Fnatic. Et alors que son contrat arrive à euh, échéance en 2019, la structure va faire des pieds et des mains pour essayer de le ressigner, en lui proposant des offres mirobolantes, gros salaire, grosse prime à la signature, lui proposer des équipes compétitives ou non. Et alors même, et je le sais de source sûre, que même quelques jours avant qu'il parte de l'équipe, parce qu'au final, c'est ce qu'il a fait, il l'a quitté, Fnatic était euh, dans sa tête, dans un état d'esprit, où il pensait être capable de le ressigner. Et bah, ben, il se trouve qu'ils n'auront pas réussi à le faire, et dans un grand move qui fera beaucoup de bruit et qui choquera beaucoup de monde, Reckless va faire comme 5 ans au préalable, et quitter Fnatic pour rejoindre G2, le grand rival de la structure jaune et laisser Fnatic un petit peu dans la sauce avec l'obligation de trouver un remplacement au niveau, remonter une équipe compétitive. Mais surtout, ce qui fait mal, je pense, c'est que Rekles a quitté la structure gratuitement et rapporter rapporté euros dans son transfert. Ce qui est un petit peu difficile parce qu'à l'heure actuelle, et je vous avais donné l'exemple de Shox avec Vitality en début de vidéo, les gros gros gros joueurs e-sport sont transférés pour des centaines de milliers d'euros et constituent une part intégrante des revenus des équipes. Donc maintenant avec toutes les informations que je t'ai données, ça te donne un peu la mesure de l'empereur du transfert et du coup le coût que ça a dû un petit peu leur porter. On verra du coup si en 2021 ils vont pouvoir remonter une équipe suffisamment compétitive comme en 2015 pour pouvoir malgré tout s'en sortir et peut-être, on sait jamais, tourner le Classico en leur faveur et réussir à enfin battre G2. Ça fait des années qu'ils essayent de le faire et qu'ils n'y arrivent malheureusement, pour eux, pas du tout. Bon, ben voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ok J'ai essayé de prendre des éléments un petit peu sympathiques dans les anecdotes et de vous présenter la structure comme il se doit. Si vous avez des critiques ou des suggestions à faire pour ce format, n'hésitez pas, ça fait plaisir, je les lirai tous. Si vous avez une structure que vous voulez que je vous présente, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Cloud9, Optic. Euh... Je sais pas, Gamers 2, il y en a des tonnes. Enfin, G2, il y en a des tonnes euh, qui pourraient être super intéressantes. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et pour ma part, on se retrouve à la semaine prochaine. Bisous